bonjour euh, voilà je suis de retour hein, euh, comme d'habitude hein, et je tiens compte euh, donc euh, de la dernière euh, vidéo que j'ai publiée hein, euh, voilà euh, c'était suite à la conversation euh, sur la solitude quoi donc j'avais pas fini ça a été coupé et euh, bon je m'en excuse suite à cette coupure hein, et voilà quoi hein, euh, donc euh, c'était euh, en ce qui concerne donc euh, euh, la raison pour laquelle euh, que je ne m'étais pas euh, reconnue auparavant parce que moi bon, j'étais influencée, euh, euh, j'étais euh, manipulée euh, hein, et euh, il fallait vraiment que je fasse euh, en fonction de ce qu'on me disait de faire, hein, vous savez, petit euh, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut, hein. Puis euh, bon, euh, euh, c'est vrai que sur le fond, euh, je suis restée euh, purement solitaire, j'ai gardé euh, ma solitude, la preuve, et on est là, quoi. Quand on est adulte, c'est là qu'on se rend compte, quoi. Et donc, euh, c'était juste pour dire ça, euh, suite à, à, à ce sujet-là, quoi. Hein. Voilà quoi, et donc euh, moi je, je veux dire, je suis vraiment fière de ma solitude euh, et c'est ce qui m'a rendue forte par rapport à, à mon passé, quoi, hein, ce qui, euh, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, euh, tout euh, c'est là, c'est de là que je me suis reconnue, hein, c'est être face à la nature, tellement euh, naturelle quoi, hein, j'étais. Euh, J'étais seule face à ça, en réfléchissant, en, en promenant. Euh, c'est de là qu'on découvre notre vrai euh, savoir-être. Enfin, je dis vrai, euh, je sais pas si c'est. Mais bon, c on constate qu'on se sent bien, quoi. Euh, euh, D'après les caractéristiques qu'on qu est, hein, qu'on représente. Et finalement, c'est ça, quoi. Euh, c'est être présenté face à la nature et puis euh, bon j'ai j'ai été gravement malade j'ai fait euh, enfin j'ai été victime euh, à des accidents de la route quoi euh, j'ai eu un choc frontal quoi euh, voilà quoi une rupture euh, conjugale j'ai eu plein plein de plein de choses quoi euh, Forme de trahison, j'ai été manipulée, j'ai été mani, euh, euh, enfin pas, pas manigancée, comment dire ça. Euh, C'est pour ça, moi, j'aime pas trop euh, me fixer sur, euh, sur euh, ce que j'ai subi à l'époque, euh, comme je disais auparavant, ma précédente vidéo. Euh, tout le monde a vécu euh, des, des, des vers et des pas mûrs, hein. tout le monde a, a subi malheureusement leur vie, et ce qui forge malheureusement notre caractéristique. Maintenant je ne sais pas si ça provient de ça, une caractéristique euh, peut être euh, développée euh, naturellement sans forcément euh, subir tout ça quoi. Et parce qu'on on, on, on nous retient, on nous interdit de ce que de ce qu'on doit être, et ce qu'on doit ce qu'on peut vivre pleinement. ce Pour soi, c'est qu'il est dans la vie, dans la société, c'est infaisable, de quoi. C on ne peut pas. Gérer tout de soi-même, malheureusement. Mais comme je disais, on est tous capables. Sauf qu'il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup de. Euh... Toujours demander la permission, quoi. Toujours euh... les, mêmes... les mêmes choses, quoi. On a tout ce système. Euh... On doit être confronté à la difficulté, à la confrontation. À un... euh différentes sortes, quoi les préjudices, euh, on doit euh, assumer les choses que euh, on ne mérite pas, quoi je veux dire, la vie est pas. courte et, et je veux dire, avec tout ce qu'on ingurgite pendant toutes ces années, euh, c'est de là que ça, ça émet euh, des effets euh, néfastes sur notre santé, sur notre façon d'être. Euh, voilà, quoi, on est, on est influencé en fonction de, du système, de ce qu'on doit, doit, subir euh, dans la société, quoi. Il y a l'argent, il y a tout ce qui le manque, euh, euh, il, y a, il y a tout qui risque de, de mettre à l'encontre notre façon d'être foncièrement, et au fur et à mesure, on, on perd notre façon d'être, hein. parce qu'on est, euh, est tellement dans cet engrenage, on vit dans un stress absolu, on n'a même pas le temps de, de se remettre en question, de se, enfin pas de remettre en question, de se découvrir pleinement de qui on est, tellement qu'on est émis par la, la force du, du stress quoi, hein. c'est ça qui prend le dessus, hein de notre personnalité, on n'est plus soi-même. On n'est plus, pour moi, hein, moi je dis, euh, à mon propre sens, je dis euh, simplement ce que je ressens sur le, le fond, quoi. Voilà, quoi. Voilà, ben, moi, je, euh, moi, ce que j'ai appris euh, dans la vie, c'est de me reconnaître, quoi, hein, de, de, euh, de me sentir fière de moi-même, quoi. De ce que je suis actuellement. Voilà quoi. Euh, sinon, euh, moi je tenais à m'exposer aussi sur. Euh, sur euh, concernant les, les encombrements euh, routiers, puis tout ce qui s'ensuit là, tout ce qui. Euh, qui fait les trajets, qui fait euh, euh, les coûts euh, de la vie euh, suite à ça. Euh, Bon, C'est vrai qu'on nous incite à aller au travail, on nous incite à plein de choses, à se mouvementer, à se dépêcher dans la vie, face à, à toutes ces, ces, ces structures qu'on nous impose de faire, quoi. Donc, pour se rendre au travail, il y en a qui, qui sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour aller à leur, à leur travail. Et alors qu'ils ont un logement euh, à côté de ça, euh, vide quoi, et dans ce logement-là, euh, déjà, il y a des frais inutiles, pour moi, hein. moi je vois ça comme ça, il y a des frais inutiles, ils payent leur lo loyer pour rien, ils payent leur assurance pour rien, ils ne sont jamais chez eux, parce que, euh, figurez-vous, avec tous ces allers-retours, ça rien cher, 100 km aller, 100 km retour, à chaque fois, euh, l'essence, euh, l'assurance, euh, euh, Déjà rien que pour la voiture, pour, euh, par exemple pour une Clio, ça vaut plus de 6100 euros à, à l'année, toute taxe comprise, avec toutes euh, les réparations, l'assurance, les, euh, euh, l'essence euh, et tout ça, quoi. Hein, on nous empresse dans la, la consommation, quoi. Mais, euh, je veux dire, bon déjà on a un logement des fois inutile, déjà avec euh, 50 km aller 50 km de retour, les gens ils vont pas s'amuser à faire tous ces trajets inutiles, que ça demande énormément euh, de frais euh, pour, euh, déjà pour l'essence quoi, et puis la voiture elle peut rendre larmes hein, elle peut s'abîmer hein, en cours de route, hein, et puis les carages, et, voilà quoi, les entretiens, les, tout ça quoi, même les amendes, hein. voilà quoi, c'est, euh, on nous impose à être sous le stress et puis, bon, et forcément, hein, on est obligé de faire des, des excès de kilomètres, hein, des, des excès euh, en allant euh, de 160 km à l'heure par euh, euh, l'empressement quoi, tout, tout le stress, les gens ils... On est obligé, quoi. Ça, ça joue psychologiquement, hein. c'est un jeu euh, psychologique, voilà quoi, c'est... Euh... bon, euh, comme je disais là, à euh, l'instant, euh, ça demande énormément déjà de trajets, rien que pour aller au travail, déjà ramener les enfants à l'école, euh, euh, souvent ils sont loin et puis, puis les parents, ils, ils, ils n'ont plus accès à leurs enfants. Euh, moi je dis, euh, déjà là, euh, ils sont tout le temps à l'école, ils sont dans les colonies, ils sont les, mais les parents, il y a de moins en moins de contacts, de relations entre parents et enfants, parce que tellement qu'ils sont pris par, euh, bon c'est vrai, certes, euh, ils ont besoin de, euh, de se divertir, aller à droite à gauche, se découvrir, certes. Mais les parents ils ne connaissent pas, il y a, euh, a peut-être un manque de respect par rapport à ça, les, les, les parents et, et enfants ils ne se connaissent plus tellement qu'ils sont pris euh, euh, dans les écoles, déjà l'école prend toute la journée, euh, plus les colonies, plus ce qu'il y a à faire quoi, ils, ils n'arrivent plus à se, re, se connaître entre eux quoi, et donc euh, finalement les parents ils c'est la raison pour laquelle, pour moi, à mon avis, hein, les parents, euh, je constate euh, qu'ils ne connaissent plus les, les enfants parce que l'école euh, les influences comme euh, le fonctionnement, le, comment il doit être dans leur exemplaire, quoi, hein, dans la société, quoi, hein. euh, les parents ils, ils ne connaissent plus, euh, et même les enfants ils ne connaissent pas le, vraiment leurs parents eux ils vont juste pour manger ou encore et des fois il y en a qui sont dans des, euh, dans des internats euh, des, des choses comme ça quoi, des foyers euh, voilà quoi et euh, bon déjà rien que là ça demande énormément de trajets juste pour amener à l'école euh, et tout ça mais euh, finalement le logement on le laisse vide euh, des fois sans qu'il y ait personne, mais il y a des frais inutiles comme l'assurance, habitation on ne paye pour rien. Euh, des, euh, ce qu'on paye, euh, c'est en l'air, quoi. Hein, euh, parce qu'on est pris par le travail, hein, et toute la journée. Des fois, il y en a qui ne rentrent pas du mois, ils sont obligés de se lotir à, à l'hôtel, de se loger à, à l'hôtel, quoi. Hein, tellement que c'est à distance, euh, les gens ils vont pas comme je disais, ils vont pas s'amuser à faire des allers-retours quoi. Et il euh, y a tout ça quoi, il y a tout un encombrement. Euh. Bon, euh, je fais pas la morale. Hein. Moi je dis euh, ce, que, euh, ce que je ressens quoi. Et c'est dommage quoi. Ça prend un laps de temps sur notre temps, comme j'avais écrit. un un euh, contenu euh, récemment sur le temps, le temps de travail, le temps, le temps d'heures euh, qu'on peut prendre pour soi et encore il y en a qui travaillent à côté de ça, euh, déjà rien que là, euh, parce qu'on a en gros euh, en comptant euh, 12 heures euh, par, euh, par jour, ça fait 84 euh, heures à la semaine en comptant 39 heures quoi. Je dis en règle générale, hein. en comptant 39 heures dans, dans le moment même, et on n'a que, que une quarantaine d'heures pour, pour soi, finalement, parce qu'on est pris, euh, on a les 39 heures euh, qui nous euh, incitent à travailler. Et, euh, parce qu'il faut dormir la nuit. Hein. Bon, il, y en a qui, il y en a qui travaillent la nuit, hein, mais c'est même. Euh, Système en quelque sorte. Il y en a qui, ceux qui travaillent la nuit, euh, ils dorment le jour. Voilà enfin, Ou alors ils sont obligés de euh, rester euh, éveillés pour profiter euh, de l'instant présent quoi. <rire> voilà quoi. Bon, il y a les magasins euh, ouverts juste euh, journaliers, hein, de, en temps, en, en journée quoi. C'est rare, rare la nuit. Et voilà quoi. C'est. Enfin, c'est des choses que, dans la vie, ça nous transforme, hein, humainement, notre façon d'être, ça, ça transforme tout le, le système de notre façon d'être, quoi, hein, voilà, quoi. Maintenant, je sais pas, moi je suis pas dieu, hein, je ne suis pas... Je... Mais il euh, y a une... Moi, pour... à mon avis, c'est, en gros partie, en vient de là quoi. Il y a tout un changement euh, et ça émet des problèmes de santé. ça fait, euh, Parce que si on le ferait bien, ce serait bien beau. Mais les gens euh, ça, si on si on aurait un, absolument un bien-être absolu, absolu euh, ça aurait été bien, mais les gens c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Ils veulent euh, vraiment qu'on soit stressé. Et le stress émet euh, des, des effets euh, néfastes. Hein. Voilà quoi. C'est à nous-mêmes de se contrôler. Des fois c'est pas évident. Parce qu'à chaque instant il faut se presser, il faut euh, calculer euh, ce qu'il y a à faire. Euh, c'est pas évident, hein. c'est tout calculé quoi. Hein. Tout en fonction de ce qu'on doit faire, c'est ça. Et bon, moi c'est mon avis quoi. Hein. Voilà. Ben, moi j'ai donné sur le. Les effets euh, néfastes qui peuvent rendre les gens euh, euh, des fois stressés, euh, des, c euh, ça vient de là quoi. Hein. Voilà quoi. Bah, moi j'en termine euh, sur ça hein, et je vous dis donc à, à la prochaine vidéo hein, et au plaisir. Hein, et puis n'oubliez pas, hein, soyez les bienvenus et soyez pas euh, euh, comment dire euh, mal à l'aise quoi bon c'est pas évident moi, comme je disais certes je suis solitaire mais j'aime la communication j'aime euh, euh, c'est tout quoi enfin je vais vous laisser hein maintenant et puis euh, je vous dis bon courage à tous et puis vous souhaitant une bonne journée et une bonne continuation hein, à tous. Hein. Bon courage. Hein. Allez, je vous dis au revoir.